Et ça peut être très intéressant les jeux vidéo parce que déjà ça stimule plein de choses chez les jeunes euh, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, capacité de concentration, d'innovation, euh, travail en groupe, stratégie, créativité et tout ça. C'est aussi un fabuleux espace pour les jeunes pour se sociabiliser, jouer entre eux et tout ça. Et puis même, euh, on le sait tous, l'intérêt du jeu euh, dans le développement de l'enfant. C'est extrêmement important de pouvoir laisser à un enfant le fait de jouer avec des jouets et tout ça. Et chez les ados, bah, ce cette capacité de jeu elle va se retrouver dans les mondes numériques ça veut dire que bah oui on joue plus avec des poupées on joue plus avec des petites voitures mais on se retrouve pour jouer à des jeux vidéo soit d'un point de vue assez libre ce qu'on va faire avec un zelda par exemple profiter de l'histoire profiter de ce que je nous apporte soit dans un côté plus compétitif euh, mais en tout cas on joue quand même avec les autres le but c'est pas de les bannir le but c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas que ça dans la vie du jeune mais le problème se posera avec n'importe quoi si par exemple votre jeune a euh, adore le foot, bah lui en faire faire 8 heures par jour, c'est pas non plus bon pour sa scolarité, pour sa sociabilité ou autre donc le but c'est de cadrer et de faire en sorte que le temps d'écran ou de jeu vidéo bah soit un temps qui ne prenne pas tout l'espace de la vie du jeune mais en tout cas qu'on puisse lui laisser aussi s'exprimer à travers ce qui lui plaît quand on joue à un jeu vidéo on joue jamais vraiment seul, soit on joue à plusieurs sur la même console, sur le même écran, soit on joue à plusieurs sur une même partie vient un jeu en réseau mais soit on est tout seul devant son écran devant sa console, devant son PC, n'importe mais finalement on va quand même partager l'expérience de jeu qu'on a, on va partager avec les copains à l'école, on va pas choisir n'importe quel jeu on a choisi un jeu qui pourrait plaire aux copains ou qui plaît déjà aux copains, peut-être aussi un jeu qui plaît à papa ou à maman euh, auquel il joue ou autre euh, ou sinon pour les ados aussi, on va retrouver ça des fois peut-être que je le partage pas avec des copains du collège ou du lycée, mais peut-être que par contre sur des forums j'en discute avec d'autres, et en tout cas il y a toujours dans le jeu vidéo cette notion de partage on va discuter avec des gens qui partagent notre notre passion notre goût pour tel jeu vidéo qui peut nous aider à avancer ou autre donc là on est sur l'usage bien sûr ça dans les cas d'usage pathologique c'est autre chose mais ça c'est un tout autre sujet quoi en fait ce qui est important à comprendre c'est qu'il faut quand même que l'animateur il en ait envie euh, un animateur qui euh, se force à jouer parce qu'il a entendu un psy dire que c'était bien euh, il, ça va pas marcher parce qu'en fait le jeune il va se rendre compte que euh, il prend pas plaisir à jouer et euh, ben bah, on, on l'a tous vécu ça hein, quand on fait une activité avec quelqu'un qui prend pas plaisir à la faire avec nous euh, bah, ça nous décourage, on n'a pas envie de participer donc en fait le, le but de l'animateur c'est si par contre l'animateur euh, s'essaye au moins un petit peu en se laissant apprendre par le jeune et en prenant le plaisir de jouer avec, là ça peut être un temps incroyable si l'animateur a vraiment pas envie d'y jouer, bah, le rôle il va être par contre de pouvoir accompagner le jeune sans le juger bah, lui dire bah tiens mais raconte moi un petit peu qu'est ce que tu fais, qu'est ce qui se passe et tout ça euh, je comprends que ça puisse te plaire peut être que moi ça me plaît pas mais au moins parle-en moi j'ai envie d'en savoir plus et après, bah, de lui faire découvrir d'autres choses aussi euh, qui peuvent plaire aux jeunes. J'aime beaucoup, par exemple, les jeux de société. Et aujourd'hui, les jeux de société, c'est plus du tout Monopoly, Bonne Paye euh, ou Les Dames comme avant. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont inspirés des univers de jeux vidéo, des mécanismes de jeux vidéo ou autres. Et ça peut aussi être le rôle de l'animateur de dire bah, « Écoute, c'est cool, on s'est vachement amusé, toi et moi, sur cette partie de jeux vidéo. Maintenant, regarde, je vais te montrer euh, un jeu de société qui pourrait être super marrant et euh, écouter euh, avec un groupe de jeunes. On on pourrait très bien se dire, tiens, tel samedi, on va faire un tournoi Mario Kart, on va tous jouer aux jeux vidéo et tous s'amuser. Le samedi suivant, eh ben, on fera un gros jeu de société ensemble et on partagera ce temps-là. Le but de l'animateur, c'est de mettre du lien là-dedans, en fait.